Non, on coupe. <rire> ah, c'est quoi, les gars Deux fois sept minutes. 14 minutes. Je crois que c'est pau. <rire> non, c'est Monaco, c'est Monaco, non Là on coupe. <rire> <rire> ah, c'est quoi, les gars même vous, vous savez pas, vous êtes des fous ou quoi Les barbariantes Et le Ah oui. il y a une, deux. Et, et deux tournois. Il y a que deux tournois, putain. Le racing La base ouais. Simplicité, ouais. spectacle, festif, intensité et, euh, mmh. et puis euh, précision. Euh, vitesse, plaisir, envie, euh, copain et... Euh... Ruck. De dire rec? Ouais j'ai dit Il y a que oh. des rocks. Oh. <rire> Marqué à la dernière minute et remporter le match. La cage en poursuite, je me relève, je gratte, je relance, <rire> coup pied par dessus, je rattrape et je cours encore les poteaux.